Wesh ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Attends, il y a eu bah, J'ai rien fait Bah, allez, bah, gros. j'ai de choc. Bah, nice ah, ouais, ah, ouais. Ah, allez, allez, nice ride. Oh Vas-y, frère, ça sort comme ça maintenant. Bah bah bah la gado la gado les Bah bah T'es chaud gros t'es chaud gros Je pour tirer les gars Des tirs de sommation Mettez la cam à droite Bah mon mon, je bah Okay, c'est ouais, okay. okay. ah, ça, c'est moi, ça. Euh, ça. un HP. Va un HP par un HP. Par kitchen. Ah, ouais, euh, un pas à pas par K K encore. Non, Mais qui la bombe. Y a un Vas-y, viens me Ok je restock, il avait tué, frérot <rire> comme ça Ah bah, bah, bah Eh oui gros Eh oui il y a une bag gros ah ouais, mais frérot je jamais arrêté de jouer, en vrai Bah si hein? pendant une scène 5 jours Oui, oui t'inquiète quoi oh, coin. T'as fou de, jamais de ta vie ou pas Monteur mmh. T'as un de BDF ah, non il y a Kogi, malheureusement Ah merde je suis pas mute Je <rire> suis pas <mute. rire> <Il est rire> <rire> euh, oui bon. Et non non j'ai enfin j'ai changé ma souris mais j'ai pas changé ma souris. C'est toujours une Logitech mais maintenant en noir avec les patins les euh, les patins de base. Noir, dans, hein. Mais dans le là web, euh, gars, mais là elle tient pas assez dans ma main là, ah, la, la, la souris regarder, pour non. le moment. Non, réfléchir. Là c'est bizarre là. y a des fenêtres bizarre là. Euh... Ah il une, une traversée en Ouais je suis mon katana gros Mon ko plutôt Ah tu mets des balles à travers et pas moi Ah brille les sans dans le visa, hein Ah gars Ah, ah il prend, ah, il prend ah, les mails par le les bridge là oh. un mec au dessus là. là ah, oh, trap kitchens. Ah, oui. <rire> merci pour le bait bref. Oh non ah bon. ouais, ouais, -y. Y ma... oui, ouais, ventile, ah ah ah a un ah ah Ouais ah ah ah ah porte Oh mon roi, j'ai pas besoin de te demander, t'es un grand. il est là derrière pour moi, lui. va prendre Ok, j'ai pas de. Oula! Oula, lui! Oula, Sale chien! <rire> je prends sa balle gros à faire euh, des 350 tect oh là. Tu vas. Tu as tué thank you. Tu es vite et de fou. alors toi t'es TK Cato, toi tu toi, mort. <rire> toi tu étais Cato. Ça the bombs. Ça sort la douche. Oh ah ouais, bien sûr. Je ne bouge pas. Bah moi tectifon je peux bouger mais je m'en bats les couilles. Je ne bougerai pas d'ici, tant que je n'avance pas par cette porte, je ne bougerai pas. Ok, on va... Tu parlais de joueur, tantôt, mais c'est quand C'est demain, il commence demain. Sinon ça va vous dans le chat Non vous avez pas bougé depuis tout à l'heure avec de abrutis Le premier qui va s'attraver c'est toi. Ah t'as bougé, allez C'est si t'as bougé, non non t'as bougé, t'as bougé. bougé toi t'as bougé Non non t'as bougé. Je t'as bougé, une petite Ah là T'as bougé Oh, ça te fait brute. T'es le chalop, là, t'as bougé. Moi j'ai fait tuer le terrain, il était juste derrière lui Ok Ah C'est à gauche, c'est que à droite. T'as le profond du spawn. T'as que ses mains, très, One très, très, remaining. Y'a un mec mis à gauche c'est sûr il l'entend Il l'entend ou tu le vois hein Hein Il cheat un peu l'Iki hein, un hein oh. Il est à droite ah Lui aussi c'est un cheat T'as Il a traversé 4 travers travers <rire> personnes sur un mode Ouiiiiiii <rire> <rire> Il a foutu d'Azami Il a foutu d'Azami là Il a foutu d'Azami là Y'a un mec derrière l'Azami Y'a un mec qui a l'avant Y'a un mec qui a l'avant Peut Attends, le ouais. Ray peut gagné un micro, le chi je te jure oh, Attends, ouais. un 13, c'est pas... Mbapp, je bapp, bapp, bapp, bapp, bapp, bapp, bapp, Imagine, oh, ça... imagine. <rire> Mon rêve de voir Olivier danser comme ça, vraiment. Tous les jours, je pense comme ça.